Rebonjour tout le monde. Euh, on repart pour cette euh, on repart pour cet après-midi de conférence donc avec une euh, donc avec une démonstration de notre sponsor Highway qui accompagne aujourd'hui 200 freelance dans leur réussite quotidienne. Euh, donc pour cette démonstration de notre plateforme, je vais laisser la parole à Alexandre Franqui, euh, fondateur de Highway. À toi. Bonjour à tous. Merci Sébastien. Alors je suis pas tout seul. Je suis accompagné euh, de Vincenzo. Bonjour. Voilà qui est le cofondateur euh, d'Highway et qui est CFO euh, d'Highway merci à tous pour votre présence Donc, on a un, un petit quart d'heure à, à passer ensemble euh, on voulait euh, partager votre, euh, notre vision et notre vécu dans l'univers du freelancing et vous parler de ce qu'on fait pour euh, peut-être euh, vous encourager et vous accompagner dans votre concrétisation de devenir euh, freelance euh, je vais rentrer très vite dans le sujet parce qu'en un quart d'heure il y aurait tellement de choses à dire qu'il va falloir forcément que je fasse le tri euh, globalement je vais d'abord vous partager un, un Premier retour d'expérience euh, des précédentes euh, éditions du forum PHP qu'on a sponsorisé, puisqu'on a la chance d'être partenaire du forum PHP depuis maintenant trois ans. Ensuite, on va rentrer euh, tout de suite dans le détail euh, et dans le, dans le du sujet en parlant euh, chiffres, parce que c'est quelque chose qui, qui, qui est inhérent au freelancing, hein, de, de savoir euh, maîtriser et, et paralléliser ces chiffres. Ensuite, on, on, je vous présenterai Highway euh, et euh, notre plateforme sur les différentes fonctionnalités qui sont les... pour que vous puissiez vous projeter sur la façon dont vous pourriez vivre le freelancing au travers d'AIWay. Donc, pour démarrer, ça fait donc la troisième année qu'on est sponsor du forum PHP. Cette édition est évidemment particulière puisqu'on l'a fait en ligne. Je remercie d'ailleurs les équipes de la d'avoir maintenu l'event. On aurait tous préféré se retrouver au Marriott dans le 14e. Mais bon... L'époque nécessite qu'on s'adapte. Euh, ce qui était important de vous dire, c'est que euh, ces deux précédentes années, on a eu la chance pendant les, euh, les quatre jours au total de, de conférences de rencontrer beaucoup de monde. Et au travers de cette rencontre, on a eu euh, bah, l'immense plaisir de pouvoir aider 21 devs à concrétiser leur projet de devenir freelance. C'est-à-dire qu'ils sont allés au forum PHP dans la même optique que vous, euh, continuer à faire votre veille technologique, rencontrer des camarades et des collègues euh, que vous connaissez et, et, et avec qui vous vous réseautez. Ils n'avaient pas du tout euh, à, à, à l'esprit qu'ils allaient pouvoir euh, rencontrer une, une, une entreprise comme la nôtre, mais en eux, ils avaient ce projet euh, euh, plus ou moins euh, confirmé euh, un jour euh, de se lancer C'est vrai qu'en se rencontrant, on a eu la chance de, de pouvoir discuter, de leur partager notre vision sur la réalité du freelancing, de répondre aussi à leurs questions. Tout le monde a des motivations, tout le monde a des craintes, et de pouvoir, de la manière la plus réaliste et honnête possible, leur partager notre expérience du freelancing et les encourager à se lancer. Donc voilà, pour nous, le Forum PHP, c'est voilà, des événements qui sont euh, des événements euh, euh, qu'on adore, puisqu'ils ils nous permettent bien sûr de nous développer, mais ils nous permettent aussi euh, de donner la chance à tous ceux qui le veulent, de pouvoir concrétiser leur projet de freelancing. Voilà, donc merci à, à la FUP et merci à, à ces 21 personnes qui nous ont fait confiance et qui réussissent aujourd'hui avec sérénité dans, dans le freelancing. Euh, ces freelances là se sont lancés pour différentes motivations. Euh, la première, c'est la liberté, la liberté de pouvoir piloter son temps comme on le veut euh, et de mettre le curseur sur sa vie et sur son job autant qu'on le veut. Je pense que dans le contexte de crise sanitaire qu'on vit actuellement, on a tous encore plus pris conscience que le temps et le temps qu'on accorde à sa vie a vraiment de la valeur. Et c'est vrai qu'en allant vers le freelancing, ils ont eu cette volonté d'être beaucoup plus en contrôle de leur vie et du temps dédié à leurs projets perso par rapport au temps qu'ils dédient à leurs projets professionnels. Donc c'est un vrai premier argument qui motive à aller vers le freelancing. Le deuxième argument, il est plutôt orienté carrière. C'est vrai qu'en devenant freelance, on devient maître de ses choix euh, en termes d'orientation de carrière. On peut décider pour quel client travailler, une start-up, une PME, un grand compte, euh, dans quel secteur bosser, euh, le monde de la finance qui, qui attire peu, euh, le monde de, des sites de rencontres, voilà. quel que soit le sujet. On peut décider des stacks sur lesquels on veut bosser et on peut décider du rythme auquel on veut travailler. On peut euh, euh, décider de bosser beaucoup, un peu moins, d'être sur des modèles part-time, bref. On n'a pas de couche managériale, on n'est pas enfermé dans une politique d'entreprise qui vient euh, quelque part nous imposer des règles. Le freelance est le propre patron de sa vie et de sa carrière. Et il y a une troisième motivation euh, qui encourage de nombreux d'entre nous tous à se lancer dans le freelancing, c'est la motivation financière. La motivation financière, finalement, elle vient servir de la liberté et le temps. Parce que plus on a d'argent, plus on peut en profiter, bien sûr. Mais quand on a de l'argent, on peut aussi se permettre de prendre du temps pour soi, sans le subir, parce qu'on arrive à maintenir un niveau de revenu qui est, qui est conséquent. Et pour rentrer tout de suite dans les détails de, de, de ce sujet-là, parce que je sais que c'est un, un sujet qui intrigue beaucoup, comment on peut gagner autant d'argent, il n'y a pas de magie. En fait, il n'y a que des mathématiques et des règles qui font que euh, le modèle du freelancing est euh, plus rémunérateur que tout autre modèle salarial. Pourquoi Parce que vous allez changer de business model, et vous allez vous exercer en tant que chef d'entreprise et avoir des typologies de revenus qui vont être beaucoup moins taxés en termes de cotisations sociales que sont vos revenus en tant que D'accord Vous le savez, aujourd'hui, quand votre employeur, si vous êtes en CDI, vous paye 100 euros net, en coût total employeur, ça a coûté 180. Et bien, quand on est freelance, le coût euh, des charges et des cotisations sociales est moindre, ce qui fait que euh, votre revenu augmente. En plus de ça, vous allez pouvoir continuer à travailler avec des intermédiaires, des SS2I, des plateformes, des brokers, qui vont avoir un modèle économique et donc des marges qui vont être réduites. Et tous ces phénomènes-là vont avoir comme conséquence de générer un niveau de revenu qui est important quand on est freelance. Pour illustrer mes propos, on a créé ici une matrice qui vous permet de vous projeter en termes de niveau de rémunération selon que vous soyez... On a pris trois exemples de tarifs à 400 euros, à 500 euros par jour et à 600 euros par jour. Okay et qu'on a mis en rapport avec le nombre de jours que vous allez travailler. 218 jours à l'année, c'est le nombre de jours nominal euh, auquel on, on bosse quand on est euh, dans les métiers de l'informatique et qu'on est régi par la convention collective Syntec. C'est-à-dire que 365 jours par an, moins les week-ends, moins les jours fériés, moins 5 semaines de congés payés, moins 2 semaines de RTT. Donc vous travaillez autant qu'en CD. Si vous êtes à 500 euros, alors que vous travaillez autant que maintenant, en CDI, vous allez gagner 6 900 euros net, net avant impôt. Ça veut dire que votre société s'est acquittée de toutes ses cotisations sociales, elle est à jour de toutes ses fiscalités, elle a payé toutes ses charges nominales, notamment que vous pouvez voir ici, donc elle est vraiment à jour, et vous, vous touchez 6 900 net par mois avant impôt sur le revenu pendant 12 mois. Derrière, la seule chose qui vous reste à payer, c'est d'un peu sur le revenu. Je vous laisse lire par vous-même cette grille de, de rémunération, mais je reprends un autre exemple, un exemple un peu plus extrême. Admettons que vous soyez à un tarif qui est très optimisé de 400 euros et que vous preniez 16, jours, 16 semaines de congé, donc vous travaillez quasiment 7 mois et demi sur 12, et bien, vous allez gagner 4000 euros par mois chaque mois pendant une année en travaillant 7 mois et demi sur 12. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est freelance, même si euh, on a une volonté de, de ne pas travailler en full-time, eh on peut maintenir un niveau de revenu mensuel sur une année qui est euh, toujours plus rémunérateur que ce qu'on peut connaître euh, à rythme équivalent dans le monde du salarié. Ce sont des chiffres évidemment qu'on maîtrise, euh, sur lesquels euh, on s'engage et qu'on euh, vit et qu'on met à la contribution depuis euh, maintenant 4 ans auprès de 200 freelances. Donc, c'est vraiment des chiffres sur lesquels vous pouvez compter et euh, vous pourrez solliciter euh, les, les freelances qu'on accompagne pour vous confirmer que c'est une réalité. C'est un moteur, le moteur financier qui est important, mais ce qui n'est pas une fin en soi, parce que souvent, les freelances utilisent l'argent pour garder du temps pour leur vie personnelle ou investir, entreprendre par ailleurs sur des projets perso et des side projects entrepreneuriaux. Voilà. Euh, un mot sur le contexte, on est en, en, en, dans une période de crise sanitaire qui est effectivement inquiétante pour tous et il serait malhonnête de ma part de, de ne pas considérer que le contexte d'un point de vue macro est, est un contexte de crise, évidemment ça l'est. Par contre, euh, ce qu'on peut vous assurer, c'est qu'on a la chance dans les métiers de l'informatique, je reste volontairement générique, hein, dans les métiers de l'informatique j'intègre tout ce qu'on peut connaître dans l'IT et même dans le réseau, on a la chance d'être extrêmement préservé. Pourquoi Parce que les compétences tech, et particulièrement les devs, sont toujours des ressources essentielles au bon déroulement des projets et à la stratégie d'une entreprise. Qui plus est sur des modèles de Presta, qui sont des modèles qui offrent une expertise et une flexibilité et une souplesse dans la gestion RH et financière, qui est encore plus pertinente dans ce contexte d'instabilité et de manque de visibilité du au Covid. Et plus globalement, la, la dynamique du marché, qu'elle soit euh, du gouvernement, qu'elle soit de l'écosystème des, des startups et des boîtes qui se créent, elle pousse vraiment l'entrepreneuriat et euh, une des formes d'entrepreneuriat qu'est le freelancing. Aujourd'hui, euh, le gouvernement soutient, il y a plein de boîtes que vous devez connaître, des boîtes comme Conto, des boîtes comme Alan, des boîtes comme Malte, qui lèvent des centaines de millions d'euros de fonds, je, je, je parle de chiffres réels, hein, pour venir euh, soutenir la tendance du freelancing. Donc, euh, N'ayez pas peur de ce contexte-là, gardez confiance euh, en vos compétences dans le marché parce qu'il y a vraiment de quoi faire. On, on le voit aujourd'hui auprès de notre communauté, personne n'a été déstabilisé par ce qui s'est passé euh, et d'ailleurs on, on, on s'en réjouit. Donc voilà, en introduction on, on voulait parler de, de ce retour d'expérience et de la situation dans laquelle les fris euh, sont aujourd'hui. Ces freelancers, et vous demain, si vous décidiez de vous lancer dans le freelancing avec highway on bénéficie de notre accompagnement. Et donc là, j'aimerais vous présenter, je regarde le chrono euh, en, en moins de cinq minutes, le euh, ce qu'on fait depuis maintenant euh, quatre ans auprès de 200 freelances. L'idée, euh, c'est de pouvoir intervenir à chaque étape de votre projet et sur tous les sujets, de manière à faire en sorte que votre projet soit parfaitement réussi. En plus de ça, de vous libérer complètement de tous les actes de gestion pour qu'au quotidien, vous soyez complètement focus sur votre vie et sur votre job et que jamais vous n'ayez à gérer la complexité du statut du, de freelance, du statut de chef d'entreprise, puisque toute cette complexité est directement gérée par ailleurs. Globalement, vous aurez exactement le même quotidien que vous avez aujourd'hui en tant que salarié, sauf que vous serez freelance avec tous les avantages qu'on a déjà abordé. Et puis, on ira même plus loin, on fera en sorte de piloter financièrement votre activité pour qu'elle soit la plus sécurisée, la plus optimisée et la plus euh, en capacité d'être un, un moteur d'investissement et un, un moteur d'optimisation pour euh, préparer votre avenir. Je vais volontairement aller très vite euh, sur cette présentation. Euh, le premier sujet, ça va être de vous aider à récupérer les aides du Pôle emploi et notamment une aide qui s'appelle l'ARS, qui consiste à percevoir un capital capital, euh, euh, qui vous est accordé par le Pôle emploi en tant que créateur d'entreprise. Là, on va vous aider de différentes façons, soit en vous aidant à obtenir et à négocier vos structures conventionnelles, soit en vous accompagnant sur un autre schéma pour que vous puissiez redevenir éligible aux aides du Pôle emploi. Pour info, en termes de montant, euh, un salarié qui a été pendant plus de deux ans salarié et qui cette dernière année a touché 3 000 euros net par mois peut prétendre à une aide qui tourne autour des 20 000 euros qui vous est versée directement. C'est de ça dont on parle quand on parle de l'ARS. Et on vous aide d'une façon ou d'une autre à l'avoir. Ensuite, on va vous coacher à chaque étape de votre démarche commerciale pour que vous puissiez trouver rapidement la meilleure des missions. On va d'ailleurs nous-mêmes vous proposer des missions, vous connecter à l'ensemble de notre communauté et à des partenaires pour que vous puissiez avoir un accès maximal aux opportunités qu'offre le marché et que vous soyez dans une situation où vous allez non pas juste trouver une mission, mais avoir le choix d'aller sur la meilleure d'entre elles. Ensuite, on va vous former pour que vous appreniez à devenir un vrai et un bon chef d'entreprise. Comment on crée une société comment on... et comment on pilote financièrement Ce sont trois thématiques que nous aborderons au cours de trois ateliers distincts, de manière totalement individuelle, pour que vous puissiez vraiment vous familiariser avec votre nouveau rôle de chef d'entreprise. Par la suite, nous vous conseillerons sur le meilleur schéma d'entreprise, afin que vous puissiez créer euh, quelque part la meilleure boîte, c'est-à-dire celle qui est la plus adaptée à votre situation, perso, à votre projet pro, et celle qui sera la plus rémunératrice. Et on vous libère de tout, on se charge de A à Z, de la création de votre boîte, de l'ensemble des formalités légales, de la production de tous les documents, de toutes les démarches de création de votre société. On vous connectera aussi à des partenaires bancaires, pour tous les sujets bancaires et de financement. Et on vous connectera aussi à des partenaires, notamment AXA, sur des sujets qui sont importants, des sujets d'assurance et de protection sociale, en termes de mutuelles, de prévoyance et de retraites, de manière à ce que vous puissiez vous recréer un parfait cadre en termes de couverture sociale. Ensuite, vous êtes dans le run de la, du freelancing, vous bossez, euh, vous aurez à vous occuper de rien puisqu'on s'occupera de tout pour vous. Globalement, vous allez nous déléguer la gestion de back-office et administrative de votre boîte. On va se positionner entre vous et l'ensemble des tiers avec lesquels votre boîte va interagir vos clients, vos fournisseurs, l'administration fiscale, les organismes sociaux et les partenaires. Et on va tout gérer de A à Z sur tous les volets quotidiens de gestion. Facturation, suivi des paiements, euh, relance, gestion des contrats, tenue de la comptabilité en ligne, gestion du courrier, gestion de la fiscalité, des cotisations sociales et pilotage financier. De manière à ce que vous soyez toujours, toujours complètement serein sur le fait que votre boîte est parfaitement en règle, parfaitement gérée, parfaitement sécurisée et parfaitement optimisée sans que vous ayez à vous en soucier, parce que c'est Highway qui s'en occupe. Et pour finir, on vous accompagnera dans la définition d'une stratégie d'avenir. C'est-à-dire qu'en ayant une boîte et en ayant le revenu que vous allez avoir, vous allez avoir encore plus de moyens pour préparer votre futur, investir, placer et optimiser. Donc là, au travers d'un conseil patrimonial, on vous accompagnera sur la définition d'une stratégie personnalisée, pour que vous puissiez utiliser le freelancing au quotidien, pour être heureux maintenant, mais préparer pour votre bonheur futur également. En termes de modèle économique, pour information, on facture 2000 euros, euh, one shot pour la formation en entrepreneuriat, le conseil en création, la création complète de la boîte et toute la mise en place du service. Et après, seulement 399 euros par mois pour toute la gestion déléguée et l'accompagnement continu. IOS une offre sans engagement. On l'encaisse toujours à des délais très souples. Vous ne payez rien tant que votre boîte n'est pas immatriculée et tant que vous n'avez pas de trésorerie, et mieux que ça, si vous avez zéro euro de chiffre d'affaires, à gère sans vous facturer. C'est gratuit. Hop, bah je vais devoir te couper, Alexandre. Je suis désolé. Euh... Ouais, J'ai ouais, fait des à la démo, mais... <rire> Euh, ce que je vous... Alors là, on... Donc là les, les confs reprennent dans, dans 3 minutes. Euh, vous allez avoir les liens qui vont bientôt apparaître. Ce que je vous propose, si vous voulez continuer la discussion, oui. vous avez bien sûr le chat et les questions. Et vous avez aussi le stand Highway sur WorkAdventure si vous voulez continuer à échanger avec eux, euh, vu qu'il y a eu pas mal d'échanges. Donc voilà, n'hésitez pas, euh, pas. Je vais laisser le. Je couperai le webinar, mais le chat et les questions sont toujours dispo. Et puis il y a WorkAdventure. Ok. Merci à tous. Bah, merci à vous deux. Au revoir. Merci, salut